Pour de nombreuses entreprises, les besoins en talents numériques sont une nécessité pour accompagner leur développement. Aujourd'hui, l'offre de formation n'est pas suffisante pour répondre à ces besoins. Avec son réseau de plus de 400 formations labellisées, la Grande École du Numérique a déjà formé près de 10 000 personnes depuis sa création en 2015. La Grande École du Numérique est née d'une initiative gouvernementale visant à favoriser l'insertion des personnes éloignées de l'emploi. Elle favorise l'inclusion et répond aux besoins des recruteurs en talent du numérique. Dans un secteur porteur et d'avenir, elle accompagne la transition digitale de l'économie grâce à son réseau de formation. L'objectif de la Grande École du Numérique est de former 5000 personnes supplémentaires d'ici 2019 au métier du numérique. En s'appuyant sur un réseau de formation ouvert à tous, sans distinction académique, économique ou sociale, en France et dans les départements et territoires ultramarins. La Grande École du Numérique valorise des profils diversifiés venant d'univers sociaux très différents. Des jeunes peu ou pas qualifiés, ni en emploi ni en formation, des femmes exclues de l'emploi et du numérique, et les habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville. La Grande École du Numérique propose des formations courtes et professionnalisantes au métier du numérique, avec un label qui permet aux formations sélectionnées d'être valorisées et soutenues financièrement et qui permet aux apprenants d'avoir un accès gratuit à la formation afin de les encourager à être, demain, les nouveaux talents du numérique. D'avril à juin, la Grande École du Numérique lance un nouvel appel à projet. Rendez-vous sur le site de la Grande École du Numérique pour en savoir plus. Rejoignez le réseau Grande École du Numérique.